Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les accords piano qui sonnent. Comme d'habitude, on va réarranger une grille d'accords qui est simple et pauvre et on va la faire sonner avec des accords spéciaux en utilisant des notes passe-partout. Et vous allez voir, ça va sonner moderne, un peu comme une musique de film, ça va dégager beaucoup d'émotions. Alors si vous voulez en savoir plus sur les, le, le système des, des notes passe-partout, je vous invite à regarder la première vidéo de cette série euh, donc les accords piano qui sonnent la met en or et vous allez voir une technique vraiment puissante et efficace pour euh, eh bien, euh, créer un arrangement euh, qui sonne moderne en utilisant donc, des notes, pa notes passe-partout donc voici la grille que nous allons travailler aujourd'hui, elle ressemble un peu aux précédentes mais vous allez voir qu'on va utiliser de, nouveau, euh, de nouvelles choses donc c'est parti Donc on va faire un Do majeur Ré mineur Do basse demi. Fa, La mineur, Sol, Fa et Do. Et voici les notes passe-partout que nous allons utiliser. Donc au niveau de la main droite, on va jouer cela. Fa, Mi, Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi. Et ensuite on va changer d'accord. Fa, Mi, Do. Sol, Do, Sol, Do, Mi Et ainsi de suite Fa, Mi, Do, Sol Do, Sol, Do, Mi Ok Donc à la main gauche, on va simplement changer les accords en jouant des octaves comme ça, avec les fondamentales de chaque accord Donc j'y vais, donc pour l'accord de Do Deuxième accord, même chose, je déplace simplement eh bien, les octaves ici, donc je passe du Do au Ré pour jouer mon Ré mineur et à la main droite, je ne change rien. Je garde les mêmes notes passe-partout. Sur Fa, je vais m'arrêter. Pour casser un petit peu le côté euh, toujours pareil de ce motif à la main droite qui tourne en boucle. La mineure maintenant. Je garde toujours le même motif. Fa. Et je finis en faisant Sol Do. Je rajoute, vous hein, voyez. Donc, euh, je reprends. Vous avez vu comme ça sonne, c'est magnifique hein Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, cela vous permettra de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à cliquer sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran. Vous aurez accès à une formation totalement offerte. Et vous allez découvrir dans cette formation les accords piano qui sonnent, des plans et des accords insolites pour faire vibrer votre auditoire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.